Ce qui reste est un, un roman qui voulait au départ se concentrer sur le retour d'une expérience de guerre, puisque c'est une thématique qui est, alors, qui n'est qui est pas inédite du tout, ni en littérature, ni, ni au cinéma, ni mais qui, euh, qui était le projet de départ d'écriture de ce livre, qui raconte l'histoire d'un de, de, de, de, groupe de soldats qui sont rentrés d'une mission depuis quelques mois, qui, euh, qui vivent comme ils peuvent le, le long processus du retour chez eux, de, de, de la reconnexion avec leur famille, euh, de la reprise de leur vie de tous les jours dans un pays en paix. et euh, la mission a été assez difficile pour diverses raisons que je ne dévoilerai pas pour ne pas euh, gâcher la surprise au lecteur. Et un soir, on est en novembre dans le nord-est de la France, l'un d'entre eux disparaît. Il plante femme, enfant, téléphone et s'évanouit dans la nature. Et euh, le, le, le roman euh, raconte comment ses, ses, ses frères d'armes, ses camarades de combat euh, vont partir à sa recherche euh, à la recherche de sa personne et aussi à la recherche des raisons qui l'ont poussé, poussé à disparaître. Voilà. Et ce qui se voulait comme une réflexion euh, longue et douloureuse et plutôt lente sur, un, sur une expérience difficile comme le retour de, de guerre, s'est transformé au fur et à mesure de l'écriture en une enquête policière euh, quasiment conduite comme un thriller euh, et aussi en une histoire d'amour et d'amitié, euh, comme quoi on est parfois surpris par le chemin que prennent les textes quand on s'attaque à leur écriture. Le choix du roman pour ce texte, euh, c'est parce que l'expérience, autant le, le, le récit pour raconter une expérience de guerre est quelque chose qui est assez adapté, parce que euh, c'est plus facile de coller à une forme de réalité documentable euh, qui, se, qui se traduit assez bien en, en, en littérature. Le, le retour fait à la fois basculer chacun dans une expérience qui peut être très intime euh, et qui peut être aussi très douloureuse, y compris pour les familles. Euh, et donc la fiction offre davantage de liberté dans ce domaine-là euh, moi j'aurais pas par exemple vu d'intérêt à relater ma propre expérience du retour parce que euh, parce que trop particulière trop liée à qui je suis à quoi ressemble ma famille à quoi ressemble ma vie dans le dans le monde réel une fois que je dépose l'uniforme en rentrant à la maison euh, le roman permettait d'aborder aussi des thématiques que je n'ai pas forcément vécues et qui permettent d'accroître la portée en fait de ce récit. Mon expérience personnelle a nourri le texte et je pense que c'est vraiment le bon mot. Elle l'a nourri plus qu'elle ne l'a inspiré puisque puisqu'il s'agit vraiment d'une œuvre de fiction. Rien de ce qui se passe dans cette histoire ne m'est arrivé. Euh, et pour autant, il y a un certain nombre d'impressions, de traits de caractère, de scènes, d'extraits de conversations euh, que j'ai pu, euh, pu avoir, que j'ai pu entendre, qu'on a pu me rapporter. Et en fait, j'ai fait euh, ce que font euh, tous les gens qui écrivent. J'ai euh, recomposé un tableau méconnaissable à partir de petites bribes d'informations et d'éléments composites de ma propre expérience, euh, parfois tout à fait étrangères au milieu militaire d'ailleurs. Euh, pour en faire quelque chose qui soit euh, d'une portée supérieure à la somme de ses composants. C'est vraiment difficile de s'inscrire dans la filiation des écrivains soldats, parce qu'il y, y a des écrivains d'immenses talents, euh, notamment de la Première Guerre mondiale. Mais pas seulement. Euh, Grac a écrit un roman absolument extraordinaire sur, sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Schönderfer a écrit un roman magnifique sur la guerre d'Indochine. Il y a un certain nombre de romanciers qu'on a peut-être un petit peu perdus de vue, euh, qui ont écrit sur l'Algérie, sur les conflits de la décolonisation, d'une manière générale. Être écrivain... Et militaire finalement euh, c'est quelque chose qui se fait depuis jules césar euh, la, la vision que moi je, je porte à l'écrit et que je partage est une vision qui est forcément partielle mais à laquelle j'apporte euh, mon regard et, et mon expérience personnelle l'envie le, le, d'écrire au départ euh, c'est euh, un souhait de porter témoignage mais aussi de répondre à une ambition qui date de bien plus longtemps euh, que ma vocation à, à servir mon pays dans l'armée. Donc à ce titre-là, je n'ai fait que euh, m'emparer d'un matériau qui était fort, euh, à savoir l'expérience de guerre, euh, et, et de mes propres appétences et de mes propres envies d'écrire, et essayer de renouer ça euh, ensemble. Mais, euh, mais si jamais euh, j'ai la chance de pouvoir continuer à écrire, euh, j'aimerais pouvoir parler d'autre chose aussi. Ça fait, moi ça fait quatre ans que je porte ce texte euh, et je suis très heureux et très fier qu'il aille enfin à la rencontre de ses lecteurs.